Oh ho oh, oh ho Bonjour les petits croyants! Aujourd'hui on va ouvrir un magnifique petit calendrier! Et on ouvre le premier jour, parce qu'on est le 1er décembre! Allez c'est parti! On fait la petite voix du Père Noël! Parce que si Noël et merde, putain, je vais ouvrir les plastiques! Et donc chaque jour, on va ouvrir un magnifique. une magnifique case pour découvrir la carte qu'il y a dedans! Et putain, j'en ai marre le plastique et mon lumineux! Le plastique est... Ah non c'est bon le plastique devient mon ami. Alors, il est un peu abîmé sur les coins parce que bah, il est en hauteur et les flammes ont en fait tomber. Donc il y a des cases qui sont pas ouvertes mais qui sont appuyées. Mais on les garde sur. Ah bah coup de chance le premier il est là. On ouvre et oh Le magnifique coribo. sérieux, je m'y attendais pas du tout vu qu'il était sur l'image. <rire> Donc voilà on a un magnifique coribo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'effet, c'est <rire> ceux qui connaît pas l'effet d'un Kuribo quand même. Mais passons Durant le calcul des dommages, si l'annonce de votre adversaire attaque, et fait rapide, on défausse cette carte et on reçoit aucun dommage de ce combat. Et donc, tant mieux. En plus, putain, elle est en ultra rare, elle est très très belle. Je, demande, je me demande si là-dedans il n'y a que des Kuribos pour faire le deck Kuribo. Donc voilà, c'était la première ouverture. Donc c'était la première. Et demain, on se retrouve pour le numéro. Le numéro 2, c'est le numéro 2 de l'autre côté. Il est là. Donc demain, le numéro 2. Bisous.